Effectivement, là, on n'en entend plus rien. projette en fait c'est parce qu'en fait j'ai baissé le son du jeu aussi ouais. j'ai baissé le son de l'éternel ouais. bon, ouais, que... euh... hein? de... de quoi euh, mon nom... Mais le monde j'en s'est arrêté ici um... euh, Dit On pouvait aller chercher des bottes. Des ouais, bottes. Ouais, des bottes ah bah oui Mais oui, merde Bah il fallait il trouver coup, beaucoup d'entre Hein des plus, des plus. Bon je suis à fond, pour bon, bois. Bah. Ça revient. Et donc Ah oui c'est elle qui les a en plus Ouais. Attends, ah ouais, elle reste comme ça automatiquement. Non on a déjà commencé, on a déjà deux pièces de puzzle pour. Ah ça dure pas longtemps par contre normal Mais avec ces bottes là on peut marcher dans le marécage Putain grand meurtre Mais non sinon on perd des femmes Ah non parce que c'est Waouh waouh waouh Waouh waouh Ah je peux perdre du point de vie Ah d'accord ok, j'allais dire J'ai plus comment pour monter là-haut ah, C'est okay. ouais, là ouais, un œuf de Kazooie Il <rire> ouais, peux... ouais, y a Il un tout petit Non mais, il y a rien qu'au bien de... okay. Pour le coup il va vraiment venir euh, oeuf de Kazoui non, mais t'es sérieux, encore et, un, et peu. Coup, as oh, un peu du compte t'as rien. Oh, sur y est, c'est quoi? Un peu, ouais, c'est ça le oh, pas si. Ah à non, non, non. On en a déjà six. En fait, là, t'as pas besoin de monter sur l'univers si un peu ah, mais à chaque fois qu'il faut que tu les récupères, tes potes pour marcher dans le marécage. Oui, dur un moment seulement, oui. Tain, tain, tain, tain, tain, tain. Là, tu peux monter cool. Ah mais tu peux jouer avec Banzo mais euh, quand tu montes sur collecteur... les trucs en même Ah Ouais il n'a plus Bah quand ça, quand entendu le... ça, en pas ça a entendu la chanterie Alors là il y a des trucs ici, regarde il y a un, un nombre nom de tokens là bas ah, il est pour avoir une autre, il bah, avoir une autre. Mmh. Yeah. Ah, bah il y a un Jinjo. Tu le vois ou pas Ouais, il est dans l'eau, mais. Moi j'avais glitché pour l'avoir. Enfin, J'ai fait une roulade, je l'ai attrapé comme ça. En faisant une roulade dans le truc. Mmh. Je, sais, je sais pas si je l'essaye, c'est un peu chaud de le voir. Hein. Tu vois, le, le style graphique, mmh. euh, ça change. Mais si euh, Bonjo il tombe dedans, il meurt direct ou. Bah, il perd des points de vie. Ah, un... donc tu peux récupérer quand même. Il perd un point de vie. Il y a des ah, il n'en perd qu'un et après tu peux tout le temps rester. Ah non, il en perd tout le temps. Mais qu'est-ce qu'il fait Mais pourquoi il fait des coups de poing Il est coincé. Bah, comment, comment tu vas crever Bah, grave, on Bon, oh, bah, le glitch est un peu dur à faire. Mais on peut pas l'attraper avec les bottes si Parce que. Euh, bah, il, voilà. est, il, est, il est encore plus maintenant. On... On... <rire> une pièce de puzzle. Hein Une pièce de puzzle Eh bah t'en as eu une Non. <rire> Non, je, je. Là, t'as pas besoin de la refaire la pièce de puzzle Non. C'est extrêmement Non, j'ai mes pas, c'est vrai. Mmh. Ah, attention C'est bon, déjà Oh Non On était nus ici Bah oui Pour ça, je dis putain, on a déjà 6 six, six, six pièces de puzzle. On est même uh, mort à cause d'une tortue. Ouais, ouais, ouais. ouais J'ai un bouton sur le pied là. Ah, oui, on a fait la course aussi. Ça, c'est bon, c'est fait. Oui, comme ça Par contre, les notes, c'est chiant. Non, je veux dire, que quand tu meurs, tu reviens au début, mais. En plus, c'est avec ouvert, mot vert, tu peux tout retaper le chemin. Non, là-bas on a déjà été, c'est l'œuf. Ah ouais, mais attends, pas... C'est ah, toi. C'était où toi déjà L'autre côté. Ah, ils vont déjà partir là. Saute Saut Je vais prendre un dégât, oh putain. Oh, oh. au mieux faire. Oh, Non Putain <rires> Comment ça se fait T'as pas perdu point de vie Ah, elle est là-bas, j'ai que sauté en fait. Vous voulez y aller à voir Bah en fait, t'as un peu loin là, pour la feuille, non Non, j'ai eu casse. ce bout. Oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula calme-toi, calme-toi, calme-toi. Calme t'as quand même perdu un point de vie. Ouais, bon, j'étais sur Non, t'as déjà fait graphique. Bon, alors attends, on va voir là-dessus ou Bah oui, il faut faire un... une attaque, euh, pas casse sur ses, bah, sur ses pattes Ah oui non, mais... Ah oui c'est un truc de mémoire oh, là, là, là. bon On va faire le truc de la tortue <rire> on revient dans le truc de la tortue Tu souviens quoi la tortue les couleurs Ah ouais euh, Merci de mon hein. souvenir Pourquoi t'as pas fait les bottes Eh prends le lui Ah ouais non parce que si on meurt à chaque fois il faut reprendre ouais. ouais, enfin, ouais, lui Ouais Lui on fait à la fin chariot bonjour pourquoi t'as pas avancé je vais avancer je vais que je <rire> -nous, toi, oh, okay. tu vois, va plus vite à la terre, ouais. mais bon, on fait monde, quoi avancer je vais quoi je bonjour avancer je vais avancer je vais super je là avancer je on avancer je je non oh, tiens, plus. il y avait des trucs. Euh... Ah oui, je me rappelle, hein, il y avait des trucs d'énergie. Mais... Ouais, tu sais, à côté. C'est on rate la tortue, tu vois quand même. Tu... Non, mais bah, non, parce que resté es, là-bas. Mais pourquoi je casouille à ça Ouais, on a déjà pris la pièce de puzzle Non, pas Il veut dire, bah, tu n'en veux encore, hein Ah ça va, on peut passer à l'âge. La... Hein bleu, sien, rouge, jaune, sien, rouge, bleu, violet, rose. C'est un peu parce que c'est marrant. Alors non, c'était bleu, bleu. C'était rouge, ouais, rouge, Ouais, Ouais, bleu. C'est bon. C'était tête. Mais non si. Bah ils nous ont pas les couleurs! Ah bah non, c'était autre chose encore. Mais oui bah, j'ai j'étais euh, aléatoire, c'est rose là je pense. elle est en train de tout faire là Pourquoi ils sont pas joués à la couleur Bah parce qu'il faut ton souvenir direct en fait. Non, il non. non. Bah un bon souvenir. T'arrives mieux que moi euh, au niveau de la mémoire. J'ai que un point de vue en moins. Ça va, <rire> bon, pourquoi je fais ça? Ouais, casse où elle saute plus haut que bonjour. Mmh. Bah, il va me refaire voir les couleurs, j'espère. Ah oui. Véo. Rose violet. Jaune. Oh, <rire> trop vite! On va prendre les Non, ça va pas. Mais ta gueule! Ah oh, bah, ben, il refait voir. Ah, il faut lui parler, j'ai l'air. Un... Il faut lui parler vous lui revoir. Faut le faire. Ah c'est si bien... quoi Alors, Le premier c'est le rose. Celui-là J'ai mmh. gagné un point de vie Lui. Après lui. Après le rouge. Après lui. Après le rouge. Après, le rouge. Après, le rouge. Après, le rouge. Ah non, c'est le violet, je suis con Lui Ouais NON Lui Ah oh, putain, le con et après, et après, euh, encore le bleu foncé, là. Là, là, là, là, là, là, là. OUI Oh Voilà Putain J'ai vu qu'il n'y pas la donner. J'ai vu qu'il encore un. Bon, Je sais il y a un en gros de 3 ok d'accord ah non 2 parce qu'on a les jinjo ouais quand t'as tous les jinjo t'as un ouais. bon coin je vais voir si en fait on avait fait ou pas le, le crocodile ouais. on l'a commencé mais on l'a pas fini ouais, à chercher la maison de mambo aussi c'est vrai ouais, il ya mambo ah bah c'est ça mambo crocodile et euh Jinjo, bon bah ben voilà, c'est quoi alors On va aller voir Mambo Tu veux que... Ouais vas-y, allez Non mais euh, ce truc là, c'est un troll en fait hein. Il tombe dans tout Qu'est-ce que tu sais faire Est-ce ouais. que tu euh... ah, es pété Ah c'est Il est il faire quoi, lui casser les dents <rire> non. Ah non, non ça c'est le truc de Mambo Il faut que je trouve le Mambo si vous voulez Ah ouais, ouais. Bah il faut chercher Mambo en fait On va aller voir Et pour aller voir Mambo, je me souviens, il faut les bottes ah, ah, ah. Mais finalement, il y a quoi les bottes non faut aller parler à Bottles Pour aller les avoir sérieux on a juste le temps d'aller à un point à autre. rien bah oui bah c'est exprès c'est ça que ça dure le temps c'est quoi ça encore bah ben non y'a ça on a encore une course la course en problème. ouais c'est ça on a encore une petite de corse 10 secondes oh non on a 10 secondes et il faut genre se dépêcher mais qu'est-ce tu fous je suis tombé je veux crever mais non. Ah, ouais, après, il non non non non non c'est quoi hein je suis l'arnaque ça il a retourné la caméra là genre. Derrière un un ah. oui, oui, oui, oui, oui. j'ai récupéré un point de vie vu que j'ai ramassé une, une Avéole mm. de... oh, tu vas l'ouvrir Mambo d'abord, on va pas faire l'accord parce que sinon je vais me le Bon, d'accord. Ouais, ah ouais, bah, la, la, la Mambo, ah non, Mambo c'est un truc chiant. Bon, de toute façon, il y a... C'est a... ah, un super long truc. Le que... ah, J'adore les musiques de bande, bon, cassez-vous. Non je l'ai pas, si non, non, pas touché mais bon pardon Ah parce que c'était 30 mon score bah putain Ça va Ah il est juste là ah, bah... On va aller voir mon mot ah, J'avais encore les poches Il y en a un derrière lui un truc d'ici, il tout simplement Ouais Mambo a besoin de bottes. crocodiles un peu mongols, mais... Non ah, pas besoin de rien du tout Non parler. parce que c'est des crocodiles de dans le loup en fait ah, Et on peut pas faire la course ah, en plus est ouais, est que... Ah tu peux pas faire la course en étant crocodile Bah non faut appuyer sur le bouton Ah putain il Là on peut pas faire l'attaque pour appuyer Ouais, alors là, Et je comprends pas pourquoi euh, les transformations de Mambo, ils sont pas dégâts de chute. Tu peux vrai. sauter où tu veux. Ah, ouais. <rire> pas, bah, après, il y a aucun dégât. Euh, même, euh, tu peux marcher où euh, tu veux. Tu peux aller dans la boue. Euh... Ah si, les ennemis ils peuvent te frapper. Ouais. Ah, un bébé crocodile. On rentre une balle. Euh ah, mais tu rentres dans son oreille. <rire> son vie. <rire> Imagine n'importe quoi, c'est pas grave. Monsieur Viles! Bonjour, monsieur Viles! Je suis Monsieur Viles! Je vous dans son oreille, euh, vers son nez, il y a d'autres crocodiles. Attends, pourquoi il y a des chaussures de vitesse là? Euh, mmh, pas... tu peux pas mais non, mais <rire> non, euh, euh... mais non, hein mais il me dit que je suis Monsieur Vice. Eh ben, il, il te la même chose. Bah, bon, quoi Non mais... Il y a un bug là non ah, bon, Je suis Monsieur oh, Vice. C'est oh, play my game C'est win a Prize prize. C'est Ah C'est Ah C'est parce que j'appuie sur B comme un C'est bon. C'est pas C'est bon. C'est Oh, ah faut bouffer les roues Ah faut appuyer sur paix en plus oh. il y que... Ah ouais faut il en plus, euh, plus Il en fait. ouais, y, euh, y a plusieurs manches en plus, il nous faut des dégâts qu'on perd. faire ouais. On peut pas utiliser tu sais les plumes ça, sert à quoi Ah eh, il rattrapé Ouais. Il oh, il est en plus Oh je pas le tout. Oh putain J'en ai 20 je l'ai volé sous son nez <rire> Oh là la oh, ouais, la on il est en fil, il est en file, <rire> Pas grave, oh la la, oh la la, oh la oh la Oh non la, mais... Ah faut prendre oh les la. Oh jaunes la, oh pas? la. Oh il la, oh prend pas lui donc ça, ça il y en a plus là non mais prends mange mais non il est con j'ai volé hein Non oh, mais laisse moi manger! La manger le pas! c'est des chips ah non hé hé hé hé hé non <rire> J'aime bien lui voler de... en fait c'est oui, le c'est de... quand, quand il est derrière. Il est devant. Non, il est devant. Il est devant. Ah Il me Il est devant. game oh non Il va refaire encore un jeu Non mais Il a vu Il Oh Mangez les roues Mais t'as mangé un jaune T'as okay, vu Il faut manger jaune. jaunes Y'en a plus On va en manger les roues Ça change J'ai fait 5 secondes je crois Ah Ok Ah oh, ouais C'était tout ça Hop là Non J'ai même pas pu sur B Pourquoi il a bouffé ce con Ça fait quoi Ça te fait attendre sa 5 secondes Ouais, ouais, Ouais, mais il y a toujours un en plus C'est quoi, quoi, qu'on mange un, il y en a un Mais non, n'importe quoi Non on est avec Zeko putain. Bon oh putain, elle va refaire la partie, suis sûr. Hein Oh putain. On est obligé de gagner. On oh, va pas tout refaire. Ah, hein. tu play, oui. C'est chiant, hein. plus chiant, hein. Non, mais il fout notre gueule ou quoi Il va le faire combien de fois, plutôt Non, on, on a perdu. Bah, oui. On a perdu Bah oui. Pourquoi Parce qu'on a fait ex pareil que lui. Bah non, on a gagné deux manches d'avant Mais ouais, mais il y a plusieurs manches. Bah d'accord, mais bon, avec toutes les manches, on a gagné quand même. Non. Chez. On est même pas un propre de base Mais vous êtes sérieux Bon bah j'ai oh, Non ça va rien Je mange là eu. Ah, je mange tout <rire> Je vais attendre là -bas. Je l'ai eu Ben, hein. bah, euh, euh... <rire> ah, quand même! ça la vache! Il y avait trois manches à faire! Non, mais me parle pas, je m'en bats les couilles! Dégage! Mais mmh. un matin, il faudra aller revoir Mambo! Ah, pour te, euh, mettre, euh, Moi, que je suis euh, du niveau et puis euh. Je me, je me mmh. Ah, oui, c'est parce qu'il Oui Oh, il a Oui, tu vois, oh. dans l'eau et tout. Viens vers mon bon token euh, caché. On s'en veut. En plus, on, on rentre dans les... Les... Les... Les... les. Ah, je suis sorti de, de l'autre côté. Ouais, c'est pas grave, on s'en fout. On va se un peu de là, mais non. Les gens, ils vont faire des coffres. J'arrive pas que c'est en full screen en fait le truc parce que ouais, j'ai pu changer le son comme j'ai joué Bon lui il m'a fait faire deux points de vue mais en courant Je vais prendre les boss Bah surtout c'est avec les bosses en plus je vais à la même vitesse que lui donc euh... C'est pas un truc pour aller rapidement Je vais essayer de euh, dessiner Banjo crocodile euh, <rire> il y a son short aussi, un hein, gars. Oh. Hop là, il y a ah, un jaune. jaune. Ouais. Là, un short, Pourquoi hein. en fait, ça bizarre? Hein. Mais Kazooie, elle est toujours là, en fait. Elle n'est pas mais... ben transformée. Ben, elle est dans son sac. Elle n'est pas transformée. Comment Banjo il peut s'adapter aussi vite euh, au corps de crocodile en fait du coup Non, non. pas Après il s'adapte es. à beaucoup de choses. Hein Après il s'adapte à beaucoup de choses Ouais dans le 2, il s'adapte à une machine là. Ah, J'ai trop de. Je m'en vais. <rire> salut, Mambo. Mambo, Mambozer. En bon, toi, donne-moi de la vie. Oui, arrête de faire bonjour. De toute façon, là, elle est trop quasiment. Bon, on... bon, bah, là, je suis obligé de faire le. Le truc là. Oh non, je peux appuyer sur V pour l'enlever. Sinon, ça Je suis obligé compte pour aller chercher oui, La pièce. Ah, oui, tu refais ça. Ouais. et là le jeu il va tourner ma caméra voilà non, Putain, je me demande est ce que je peux pas faire ça tout. un peu loin bon n'importe quoi je me fais chêne il là non c'est un point de vie en tant que dur tu dois... Hein. en tant que crever hein ça de il... il reste plus qu'un miel ouais. deux chances même pas j'ai une seule chance hein si j'ai deux miels T'as vu j'ai récupéré des points de vie Enfin, Grâce à la ve j'ai un point de vie en plus. Ah ouais. mmh. de... Mais là faut pas traîner si tu... tu meurs là bye me bye mmh. mmh. mmh. mmh. mmh. mmh. En plus il reste les Jinjo après donc euh ah, Enfin les Jinjo ça va. Euh ouais euh, y'en a un qui qu faut faire un bug pour l'avoir Ah non Les potes Ouais euh, Banjo il est plus grand hein désolé oui, mais on n'est plus où maintenant faire une roulette peut-être oui mais manjo il veut pas la stratégie oui, je pas vidéo, donnes... bon comment je peux ah faire vous ouais. pourquoi tu fais ça c'est que tu tombes mais t'es obligé d'aller vite ah mais là t'es c'est à toi. Ah, j'ai de moi. J'y suis mort alors qu'on a eu la queue de scène de la pièce de poste. Bah ouais. Okay. Alors, t'as fait une sacrette après. Après, il arrive, ginger, donc... ouais, a eu plus de jinjo. Alors, euh... le jinjo en dessous... Euh... Au cas on fait ça en aiguille au vert, les... Non, Tous les... non, non, on a non. déjà eu. Non, non, non, non, non, je, je voulais pas tomber, bandeau. T'as vu Je voyais rien en plus. Bon, on réessaye. C'est pas vous êtes toi. Bah la sous-close elle euh, ouais. Oh puis faut en faire bah, De toute façon pour les banques, bon, euh, ouais, il vaut mieux avoir un game ouvert comme ça on a tout, toutes nos vies Parce hein. que mm -hmm. si tu récupères tes trucs et puis que tu meurs avant C'est tout à bon, je récupère pas de points de vie là tu veux dire. Ah mais j'aurais pu sortir là mm -hmm. Bah en fait avec le j'ai j'aurais pu aller dire. Ah ouais J'ai fait le tour Ah bah, ouais c'est vrai, Exactement ouais bon oh, d'accord. Ouais, j'ai arrêté une pièce de puzzle et eh, j'ai arrêté, une pièce, arrêté... Les, notes. les notes de musique que j'ai bon bah on va pas tous les récupérer non plus mais il faut un nombre spécifique je mmh. peux combien 200 euh, 260 oh. ouais. 260 ouais. ah c'est pas marqué Ouais j'suis obligé de sauter Oh. peut-être prendre les bottes hein Bon oh, non ça ne fait rien On va tourner la caméra S'il vous plaît, je tourner la caméra Encore Merci <tousse> On va essayer ça Moi je dis que On n'est pas trop sauté on a 10 secondes bon. il Faut juste aller droit en fait. Bah oui 10 secondes ça va encore hein. le parcours Sinon il est que ça hein. Ouais mais c'est Bon maintenant l'injin Jinju. Bah en... ouais mais là t'as plus qu'une vie ouais, Je crois qu'on en... peut encore jouer avec euh... le zéro comme t'as marée Non Oh j'en crois Bah Je crois hein, Ok Bon ça va super marrant hein. Donc j'irais qu'il attends, tu vois, il vole là. Ouais, Pareil, bon. ouais, une grenouille. Mais dégage, toi Laisse-moi tranquille. Depuis quand ça a pas peur ce... Bah je sais pas Il est à la bonne hein. ah, je suis dans le marécage, j'ai chaud On est dans le marécage non, mais... Ah le ninja, tu prends Il mmh. bah, faut peut être aller chercher les bottes ouais, T'as pas assez temps pour aller sur Ah ouais Bah il y a des bottes à côté sûrement Bah c'est que du coup le crocodile on l'a fait du coup non, il y a le crocodile. Non, le crocodile je... Ah, il y a une bah juste oui. à côté là. Ah oui, non. il est... Il est juste non, là de l'autre côté, il est derrière. Il est là. Non pas bah, derrière le crocodile. Bah, je suis derrière le crocodile. Ah, peut-être ouais. bah, ah, par là non Bah oui, tout à l'heure j'ai dit derrière, là il y a une Jincho. C'est peut-être pas au crocodile en fait, c'est peut-être la tortue. Ça. Ah c'était la tortue ouais. Il ouais, bah, y pas ici. Bah y'en a un, un là. On l'a eu le bleu déjà. On a eu deux, on oui. Il ne peut pas en avoir deux dans, dans chaque truc. Hein. Ça. Ouais. Moi, ça, je sais Comme moi saute, Bogo Kazoui. En plus ils étaient à l'envers. Je vais pas y aller en terre de mille ouais. Même en bon de choses, ça marche pas. Ouais je crois qu'il est là, mais il faut les bottes pas vraiment non pas vraiment il n'y a pas de bug en plus non Non mais je peux y aller avec les plumes en fait oui ah il y a un cas oui pour faire un grand saut Ah ouais mais non si il est carrément dans le truc il... C'est pas grave Ah eh bah ben, pour l'autre tu peux faire ça aussi Bah je crois que ça sera pas Mais il faut le récupérer tout de suite parce que j'ai pas envie d'avoir une pièce de puzzle dans le marécage Ah oui c'est pour ça qu'il faut le récupérer Il est où il est là ouais, a... ouais, ça peut me je Euh du coup on... Bon. Je suis grand, je rien. Je sais pas. Ah, je peux le comme ça lui. On peut pas faire goulade en même temps. Mais en plus, il y a des membres au token aussi. Moi, j'avais fait... Mais bonjour, il passe pas. Mais attends il fait des coups de poing, ça brutille. Mais... Mais pourquoi Récupère le mon voilà Oh stupide Jinjo C'est bête Bon attends, je vais chercher les votes parce qu'on m'a fait voler c'est bizarre On a zéro. Bon, 8 je sais Je suis en premier parce qu'il me casse les couilles. Il a pas de votes à côté sérieusement. la tortue ouais. Mais normalement c'est pas la tortue Mais lent en fait J'aurai qu'à jouer elle est plus lente En qu'en fait, bon jouez, je veux pas perdre. de... Oh là là, tu fais des coups de poing sur le truc non, vraiment, vraiment, vraiment, c'est un problème Non, ouais, pas grave, truc, en fait. De toute façon, on a plus de vie, alors... Mais qu'est-ce que c'est que ça Bah, possible le truc Eh, faut pas le récupérer en... Non, tu peux pas le récupérer en crocodile. Ah, ça c'est sur l'enfant, Ouais... <rire> faut pas faire des roulades comme un abruti Bon, j'avais fait ça bon au pire ouais je pense qu'il faut le récupérer il faut le un... ouais. putain faut chercher le coucou tu sais de ça alors il faut le récupérer qu'en réalité hein, ouais ouais ta gueule mmh. oh puis en plus il a remué un écran qui train c'est là faut faire tous les tous les chemins Tout quoi à tous les trucs qu'on a récupéré de Le quoi Le Les bonjour. Les Jojo Les, les Jojo, c'est les Jinjo Les Jinjo Bah oui, de bah, toute façon, quand tu meurs, tu vois rien. Les Jojo ouais, T'es <rire> comme les Zacharinas, tu sais <rire> Ils appellent ça. Les Jojo <rire> C'est ce qu'ils disaient, hein Ils disaient, ouais, moi j'appelle ça les Jiji, les Jojo <rire> Mais toujours non, non, c'est une Jinjo Je sais, c'est un peu bizarre. Mais oui. c'est Peut-être elle est en fait. Ah ouais, faut tout faire C'est quoi Oui Ah non, c'est pas. Quand elle comme ça, oui, C'est combien de frappés de quoi de quoi bah de... Non, on doit tous les récupérer. Non. Le bleu. Le orange c'est tout. Oui. Il nous restait le vert. Le vert je sais où il est. Euh, le jaune, il est au début. Je vais chercher le crocodile. Là, bah, tiens, j'ai récupérer le jaune. Hein. On est un peu con quand même. Bah oui. Mais en plus, normalement, c'est censé être le dernier le jaune. Hein. Je, vais le crocodile. je vais chercher aussi le vert. Donc, euh, je... Dans, je suis là. Non, bon, C'est trop Des fois va bah, à la bonne vitesse, des fois elle est trop Bon bah, je vais chercher le jean, hein, Bah ouais, on va bah, le est plus petit. Il bon. y a une pas, a Non. Ah. Il faut peut-être pas aller en crocodile, il est plus petit. Bon, je Je rigole, est bon, On verra bien. <rire> il... Non, pas bah, toi t'as dit, il faut pas aller, aller avec les bottes Non, le avril les c'est pas non, non, Non, bah, Non, bah, on, a, on est encore à une heure hein, deux heures On a encore fait comme d'habitude Ouais Non pas Bah pour ça exemple, le prends du bon C'est parce que c'est parce que moi je l'ai pas eu comme ça, moi je l'ai fait bugger le jeu, hum. Mais dégâche, toi Mais laisse-moi tranquille toi, il, veut, il, il vient de violer ton mur. Allez, la sortie spéciale pour crocodile là. Tchèh, yeah. il plus le mur. Ok. En plus c'est vrai, je l'ai vraiment eu en faisant une roulade dans hein, ce, ce oh, faut retourner comme joue après. Oh. C'est une C'est chez moi, ils sont tous là en fait. Hein. Pas besoin d'aller chercher Banjo. Chercher le vert. Ah si, le bleu, faut que je cherche avec Banjo. Bon, j'arrive bon, ben, même pas à... avec lui. Chercher le vert, j'ai vais... dit non Ouais, là. ouais quand on dit plus petit que Banjo, ok. <rire> D'accord. façon, tout, ouais! chercher les membres Token! Ok! On après! Tu vois plus rien? Merci! C'est pas ça! C'est pas ça! Bah non! Faut bien faire une roulade dedans! Moi je vais en profiter pour aller chercher les autres. Il ne me reste plus que le verre et chercher. Les jeux. Je ne pas chercher les choses. Ouais. Pourquoi on peut pas monter sur sa tête la jeune, là? c'est bon, le Jinjo vert, je m'en souviens. Mais... Jinjo vert Il reste plus que le Jinjo bleu. Ah si c'est bon le vert, pour te dire, le Jinjo bleu. Génial, t'avais un concordile Parce que je peux pas monter en étant un crocodile. Putain, hein. Comment faire Non. Bien sûr, on va jamais. N'importe quoi Non parce que c'est bien sûr. Ah, ah, ah C'est pas grave, on a terminé ailleurs. C'est bon, j'ai fini je peux partir c'est bon, mais c'est moins tranquille. pas aller dans l'autre monde. Non, non, non. Je me prends un abruti, toi. Puis, je vais le pour un truc. Ah, c'est drôle. Ok, ouais. c'est hein. bon. Bon, il m'offre faut combien de... de, de, de... Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. 160, non donc 260 non 260 c'est ah non c'est déjà ouvert je sais pas c'est bon déjà ouvert c'est bon tranquille non faut pas pas faire le glitch pour l'instant là bas de l'autre côté vers où déjà putain tiens bouffe on parle de trouve pas quoi c'est un peu moins crédible comme mec alors je vais chercher les cheveux des bottes pas ça encore quoi, quoi c'est déjà on a trouvé et je trouve encore un autre oh, le niveau de neige pourquoi les trucs marent quand peut pas rentrer mettre en petit bonjour <rire> <rire> je sais pas bon. Bon, allez, attends, faut pas y aller avec euh, Kazoo tout seul, mais c'est où ça? <rire> Flaisy pique. Alors, au mieux, de trouver le niveau de du désert. J'ai trouvé un autre truc, d'accord. Bah non ouais. <rire> J'ai laissé tomber Ah de toute façon on n'est pas obligé de jouer ça pour continuer les jeu Non Ça ouais. Je dirait qu'il est déçu <rire> Ah pas ouais. T'es déçu en moi Et où du coup le puzzle, je vais voir le puzzle du désert moi. juste pour faire un glitch en fait en plus. Attends. Et, et où le niveau du, du, du sable euh, Oui bien sûr du sable. Non mais je pense qu'on va apprendre un, un pouvoir pour euh, parler dans le petit trou que j'ai vu tout à l'heure. Tu verras dans la rediff. Ah, rediff. Oh. laisse-moi tranquille euh, donc est Tranquille, donc je t'ai rien fait, donc il n'est pas vrai que c'est pas donc comme ah, mais oui, bien sûr, c'est pas donc moi je te dis que si très ressemblant, ils ont copié donc et bonjour pas Donkey Kong. Ah, c'est 370 combien. Pas encore assez de notes de musique en fait. Bon, on va aller au pic euh, pic fournaise. Enfin, C'est pas euh, le frise et dire Ça veut dire ça pique fournaise en fait. Je vais juste simplement commencer le niveau. Je veux pas aller frise et Ouais, on va aller dans la neige. Pas de, de quoi ça rien dans la neige. Non. Ouais, coucou, je suis là dans la neige. Par contre, ça glisse. Hein. Ouais, ça. Ah, t'as glissé. Voilà, il faut des raquettes. Des raquettes. <rire> <rire> je veux bien des raquettes. Tu fais ça à manger, papa Y'a un ouf. Enfin, y'a plusieurs. Ouais, on se présente, pour neuf. Boogie. Ah, C'est qui ouais, C'est qui qui est en cadre C'est son père Ouais. Ah, je vois On rechercher son un parce qu'il y a Super, oh, table en de... Ah ouais, t'en ouais, bon, bon, as vu une. Bonjour, t'as pas froid Bonjour, t'as pas froid. Je veux dire, Kazoui, elle est bien au chaud. Mais toi, t'as pas froid, euh, bonjour Enfin, là, le Kazoui est à Ah Il est là ouais. Euh... Donc, euh... ouais Je comprends pas ce que tu dis, monsieur. Je veux que je te aide comment toi Bon on va on va voir ce qu'on ce qu'on peut faire moi et oui, T'inquiète pas on est les meilleurs amis du monde. Pendant oh, des... le monde de Super Mario hein On est Ensemble en tout cas. Attends c'est quoi cet arbre géant, là Ça meurt l'eau froide <rire> Ça meurt c'est pour Banjo Euh, attends. Tu peux m'expliquer comment tu connais mon prénom pourquoi... L'eau froide, elle m'a dit carrément... Oui, l'eau froide, ça parle, hein. Tout parle dans ce jeu. Elle m'a dit... C'est trop froid pour toi, Banjo. Comment elle connaît mon prénom Alors que... Je sais pas, il a rien dans l'eau, Ah si, il y a des oeufs dans l'eau Bah des chaussures, encore Y'a quoi dans ce cadeau C'est un monde de Noël en grand jeu Qu'est-ce que c'est que ça Je suis une boule de Noël Qui est sacré Tu vois, c'est une boule Ah ok C'est vivant <rire> enfin, Là, y'a un cadeau de Noël C'est Noël aujourd'hui Y'a peu... ouais, ouais, quoi derrière euh... Ah, d'accord that... Ah, j'ai compris Ah, c'est le filet d'eau, mais... tout ce que je j'appelle tu dois aller tuer quand on personne. Non je peux faire ça. Ah mais vraiment, ah, je Il ah, ça Allez, ça marche Je n'en veux un. Oui j'en ai un mais Il n'en faut 10. C'est hein. doit être une quête. C'est un mini-jeu encore. Ouais, ah, je comprends un peu. <t 'en> ah. non. Non, je les peux... attaques Non, il n'y a pas vu. Mais non. Oui, pas, on pas bon, on verra ça tout à l'heure. C'est un peu dur. D'accord. Bon pour l'instant je fais rien du tout. Je visite. C'est tout. Je visite le monde, comme moi. Comme ça je me souviendrai pour la prochaine fois. Oh non, faut en voler. Alors là je me souviendrai que là il y a un Jinjo. Tant mieux pour. Ah là, action de Mike, my... tu faises une brute bombe. Nice. D'accord. Donc okay. je peux passer, c'est bon. Hey, il y a un token aussi Touken ici oh ouais non, <rire> c'est bon papa je peux foncer comme un ninjo avec kazoo et volant ouais. j'ai l'as d'apprendre Aïe ah, yo non mais une bombe de mais comment tu peux mourir à un simplement avec une bombe de neige hey, ah y a un mambo toi non hein je suis un cadeau donne moi le... Euh, au stade, je sais pas quoi d'accord donc t'as des cadeaux d'accord ouais Bonjour. ah bah oui pour aller dans le bah il faut aller il faut prendre les bottes, ah, bottes il ouais. bah, hein. oh, ah, y a un jinjo Oh. Non, euh.. Tu m'envoies Tu peux le récupérer mais ça sert à rien. Oh je suis mort La mort la plus débile. Bon voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous pour ce, cet épisode un peu classe-brique. Et je vais lui dire pour la pièce. Pour le truc hein. Ne vous inquiétez pas, je vais lui dire. Comme ça, voilà, je, je l'ai menti juste pour ma euh, marier. Un, un c'est énorme quand même. C'est une pièce de puzzle, C'est 50 grillés en fait, le bordel. Il y a une pièce de puzzle là, haut Ah bah non, je suis du... bourré. mais je suis bon, de token. Okay. Ah mais c'est bon, je c'est bon, je c'est c'est bon, toi c'est bien passé, ça. Ça, ça sert à quoi D'accord. Oh, ah non, il y a un temps limité. Ah oui, d'accord. Attention, je suis mort. Un... Oh. Non, mais c'est pas bon. Et donc, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et toi, et de me tuer. Toi, par contre, euh, on a un peu des niveaux, il un peu. Mais non, mais je de sérieux. Ouais. Ouais. Il a l'air bien super arrivé. Ouais. a l'air compliqué. Toi. En fait, euh, c'est un peu comme Mario quand il y a un monde de neige, un hein, monde de Ah non. <rire> <rire> il y a un truc, bah Nintendo C'est je vais vous dire. A propos de c'est pas grave.